Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est la notation scientifique d'un nombre positif et présenter quelques exemples pour l'illustrer. Commençons par la définition. La notation scientifique d'un nombre positif est l'unique écriture de ce nombre sous la forme du produit d'un nombre compris entre 1 inclus et 10 exclus par une puissance de 10, c'est-à-dire de la forme A fois 10 puissance n, où A est un nombre compris entre 1 inclus et 10 exclus, et n est un exposant entier relatif. L'intérêt de l'écriture scientifique est qu'elle permet, dans certains cas, d'avoir une écriture plus courte d'une quantité, grâce à l'utilisation des puissances de 10 qui permettent une écriture plus compacte de certains nombres. Les entiers, dont l'écriture de la partie entière se termine par un grand nombre de zéros, ou les nombres décimaux positifs inférieurs à 1, dont l'écriture de la partie décimale débute par des zéros. Rappelons par exemple que 1 milliard dont l'écriture décimale est la suivante, s'écrit simplement sous la forme 10 puissance 9. De la même manière, un millionième, dont l'écriture décimale est la suivante, s'écrit là aussi simplement sous la forme 10 puissance moins 6. Les puissances de 10 offrent donc bien une écriture plus courte de certains nombres. Voici comment les utiliser pour aboutir à la notation scientifique. En 2016, la population française est estimée à 66 millions d'habitants. 66 millions peut aussi s'écrire 6,6 fois 10 millions. Et comme 10 millions c'est 10 puissance 7, et que 6,6 est bien un nombre compris entre 1 et 10, alors l'écriture ainsi obtenue est la notation scientifique de la population française. Prenons un autre exemple. Le diamètre moyen d'un cheveu est de l'ordre de 50 micromètres, c'est-à-dire 50 millionième de mètre. On peut aussi écrire ce nombre comme égal à 5 fois 100 millième de mètre. Or, 1 cent millième c'est 10 puissance moins 5. Et comme 5 est bien compris entre 1 et 10, alors l'écriture ainsi obtenue est eh bien la notation scientifique du diamètre au moyen d'un cheveu. Regardons maintenant comment trouver la notation scientifique du nombre suivant. 8 millième fois 10 puissance 4. 8 est le seul nombre compris entre 1 et 10 que l'on puisse écrire avec les chiffres donnés. Pour aller de 8 millièmes à 8, il faut multiplier par 10 puissance 3. Pour conserver le nombre de départ, le facteur de droite doit donc être multiplié par 10 puissance moins 3, l'inverse de 10 puissance 3. On obtient alors 10 puissance 1. La notation scientifique de 8 millièmes fois 10 puissance 4 est donc 8 fois 10 puissance 1. Voici un dernier exemple et cherchons la notation scientifique de 620 fois 10 puissance 12. 6,2 est le seul nombre compris entre 1 et 10 que l'on puisse écrire avec les chiffres donnés. Pour aller de 620 à 6,2, il faut multiplier par 10 puissance moins 2. Pour conserver le nombre donné au départ, son facteur de droite doit donc être multiplié par 10 puissance 2, qui est l'inverse de 10 puissance moins 2. On obtient alors 10 puissance 14. La notation scientifique de 620 fois 10 puissance 12 est donc 6,2 fois 10 puissance 14. Terminons par un petit exercice. Serez-vous retrouver parmi les écritures suivantes, celles qui sont des notations scientifiques Faites une pause avec la vidéo, réfléchissez, puis écoutez la solution. Seules 4 écritures sont des notations scientifiques. Les voici. Elles sont toutes de la forme d'un produit d'un nombre compris entre 1 et 10, 1 inclus et 10 exclus, noté en bleu, et d'une puissance de 10, noté en rouge.